Vous êtes extrêmement nombreux à me contacter sur l'adresse mail de prépa et performance pour récupérer un document que je vous propose en téléchargement gratuitement. Or, vous imaginez bien qu'avec le nombre d'abonnés que nous sommes aujourd'hui, il m'est totalement impossible de faire du cas par cas. Et j'ai toujours, plusieurs fois par jour, des personnes qui m'écrivent pour me demander de leur envoyer un document parce qu'ils n'ont pas Facebook, ils n'ont pas trouvé le lien ou autre. Toujours dans une logique de partage, j'ai créé cette vidéo pour vous apporter une réponse sans pour autant y passer la journée. Car malheureusement, même si j'aimerais pouvoir donner du temps à tout le monde, je ne suis pas payé à la bonne action. Et quand on regarde les chiffres de YouTube, on se demande d'ailleurs si on est payé. Si vous recevez cette vidéo dans un mail ou dans un commentaire, ce n'est pas que je ne veux pas vous répondre, c'est que je ne peux pas. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez un seul et unique lien qui est celui du groupe d'échange de prépa et performance. Comme ça, aucun risque de se tromper si vous avez Facebook, mais que vous n'avez pas trouvé le lien. Il y a une demande d'approbation à l'entrée du groupe, c'est uniquement pour éviter les faux profils. Donc, si vous venez de faire votre demande, je devrais vous accepter dans les prochaines minutes, pas d'inquiétude. Une fois dans le groupe, vous aurez la petite loupe en haut à droite qui vous permettra de trouver ce que vous cherchez. Si, par exemple, vous êtes intéressé par le document de suivi individuel ou collectif, tapez « Suivi » et vous devriez trouver votre bonheur. Les titres des documents sont en général toujours précisés dans les vidéos dédiées. Pour ceux qui n'ont pas Facebook, inutile de m'écrire pour me réclamer les documents, je ne vous les enverrai pas. Je peux vous proposer d'utiliser le compte Facebook d'un ou d'une amie pour aller télécharger le document, et faites-lui un petit cadeau pour le ou la remercier. C'est une tournure politiquement correcte pour dire ne marcelez pas s'il vous plaît. Je travaille actuellement à la création d'un site internet sur lequel seront présents les différents documents à télécharger. C'est encore en cours de création, mais bien entendu je vous le partagerai lorsque ce sera opérationnel. Ça permettra de ne plus dépendre d'un réseau social pour pouvoir échanger. Pour finir, si vous avez des questions sur des vidéos, des outils, etc., n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux Facebook et Instagram. J'essaye de répondre un maximum sur les réseaux, même si ce n'est pas forcément dans l'heure ou la journée. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous comprendrez ma logique. Ces outils disponibles gratuitement ont pour but de faciliter une démarche pour l'entraînement. J'aimerais que la contrepartie ne soit pas une perte de temps permanente à devoir trier la boîte mail de Prépa et Performance. Je vous souhaite une très bonne journée et espère que vous trouverez ce que vous cherchez sur la chaîne YouTube. Au plaisir d'échanger. Et d'ici là, entraînez-vous bien. Salut